Il est possible sur iPad d'activer une dictée vocale. Donc, si je vais dans une note écrite, juste ici, et que euh, j'active le clavier, j'ai un micro qui se trouve juste à côté de la barre d'espacement. Ce petit micro, lorsque j'appuie dessus, il me permet de dicter le texte que je veux écrire et ensuite, il écrit le texte. Donc, je vais faire une démonstration, mais on n'entendra pas ma voix. Donc, je vais écrire, euh, en fait, je vais dicter un mot, puis vous allez voir le mot « s'écrire ». Alors, bien entendu, euh, j'ai dicté le mot « Bonjour » et euh, le clavier a écrit euh, tout seul le mot « Bonjour ». Donc, maintenant, comment on fait pour activer donc, euh, la dictée vocale? Donc, si jamais vous voyez ici que votre micro est présent mais qu'il est grisé, euh, c'est tout simplement que la dictée vocale n'est pas activée. Donc, on va dans les réglages, dans la section « générale et « Clavier » parce que c'est une fonctionnalité du clavier dans la section « dictée et on s'assure que le bouton qui se trouve ici est activé. Donc, que le bouton est bien allumé et ensuite, on vérifie euh, que les langues que je veux dicter soient bien activées. Et maintenant, n'importe où où je me rends qui nécessite euh, l'ouverture du clavier, donc où je peux écrire, je pourrais euh, le faire à l'aide du micro de la dictée vocale. Par exemple, si je fais une recherche, je peux appuyer sur le petit micro pour nommer l'objet que je recherche sur mon iPad.